Et hey, coucou c'est prince, alors encore une fois je suis tout seul, je suis désolé mais pour ne risquer pas de voir princesse avant bah, facilement 2022 je pense, parce que nos horaires ne se croisent pas du tout, euh, sauf si le couvre-feu est levé, peut-être qu'on pourra faire quelque chose, mais là je suis désolé vous allez vous taper ma gueule tout seul pendant un petit moment. Donc du coup nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que je voulais parler depuis un moment, que je voulais faire avec princesse, mais comme princesse, je viens de vous l'expliquer, ne peut pas se déplacer pour l'instant, on ne peut pas se retrouver du moins, et bien nous allons parler du film qui est prévu, enfin euh, ils en parlent beaucoup sur euh, un espèce de prequel sur le film du Roi Lion, le film sur Mufasa. <rire> Mufasa. D'accord ouais, on parle de Mufasa. <rire> hey, forcément je suis là. For forcément. <rire> ah ouais donc maintenant on connaît la formule magique si vous voulez avoir <rire> une princesse chez vous. <rire> Mufasa Tu veux que je <rire> Ça va être tristant ouais. <rire> Donc oui, donc nous allons pouvoir en parler donc du coup ensemble, ça va être génial, enfin génial, on ne sait pas. Bah on ne sait pas Quand t'en as entendu parler, toi Que euh... ça allait peut-être se faire J'en ai entendu parler, bah ça fait, euh, ça fait pas si longtemps que ça. Que voulez-vous dire euh... C'est forcément par rapport au succès du, du film pro, du, live. Du, du, du lion. <rire> du lion, voilà. Le film Lion. <rire> <rire> ça existe le film Lion, mais c'est pas la même Non, oui, par rapport au, au succès du film Le Roi Lion. Mais il a pas fait tant de succès ça en plus ce, ce film. Bah je crois que si mais c'est juste qu'on en a pas entendu. Il a eu beaucoup de succès au cinéma, mais pas beaucoup de gens en ont parlé après. En ouais. fait. Je pense que beaucoup de gens ont été le voir, mais c'est pas les gens qui sont beaucoup sur les réseaux. Il n'y a, a peut-être pas beaucoup de jeunes qui ont été le voir. Ah oui. Enfin y en a eu. Oui. Mais peut-être que les gens qui l'ont vu quand ils étaient adultes, mmh. quand le premier est sorti, ils sont dit on est curieux, par exemple mon père. Oh, délire, regarde. Pour remettre les penses, le euh, en parlant de vieux <rire> Non mais par exemple mon père Il voulait aller le voir juste ouais. parce que Ça va être très beau et ça va être des animaux Qui vont être très réalistes On a déjà parlé du premier film Donc on va pas en reparler mais allez voir en fiche On en a parlé, oui. voilà Mais en gros on l'a trouvé très bien fait Mais qu'en tant que que en tant que visuellement, il fallait aller le voir, voilà, mais en tant que film, c'est la même chose. Bah, c'est exactement voilà. la même chose et, et on n'a pas compris l'intérêt d'avoir fait ce film. Ben... <rire> <rire> bah, tu le sais très mais bien, l'argent, voilà, <rire> <rire> mais... Euh... mais... Voilà, donc maintenant un préquel sur Mufasa Bah, disons que tu Mufasa. vas. Te... Je vais dire d'abord mon avis pour que tu le dises parce que tu es plus experte que moi. Non, moi, pas du tout. Je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on va aller sur quelque chose qu'on ne sait. Enfin, on le sait pas. Disney en a parlé dans des livres de l'histoire de... entre Mufasa et Scar, pourquoi il a eu sa cicatrice, blablabla. Bla, bla. On en a parlé plein de fois. Vous l'avez dans les zooms que je remettrai en fichier le faut. Euh, mais euh, je trouve que ça peut être intéressant parce que là, plus intéressant que le premier qu'on a vu. Justement parce qu'ils vont partir sur quelque chose qu'on n'a pas vu Donc voilà, ils vont partir serait, sur des intrigues sur des découvertes dans ce sens là Voilà, et toi tu m'as dit Quand je en ai pas, enfin quand je t'ai dit que ça allait arriver et tout ça Tu m'as dit Pourquoi pas mais euh, Vous y pas l'image de Mufasa ouais, C'est ça voilà, qui te fait ça. peur J'ai pas envie qu'il qu casse le truc quoi il a tellement une image, euh, c'est ça en fait toi, parce que es, euh, pour toi c'est un film super important. Bah et oui, voilà. et, bon, ça c'est pas n'importe qui, enfin voilà, Pour donc, beaucoup de gens, donc euh, euh, c'est l'une des premières morts. Après, vraiment... après je suis consciente, oui, que ce serait un très intéressant par rapport à Scar de connaître le passé vraiment de voilà. chacun. Et pourquoi ils en sont arrivés à se détester. Et... Voilà, la, la, voilà, c'est pour ça, mais, mais il y aurait un double intérêt, enfin pour moi du et moins. Et peut-être aussi. Non, je sais pas. Euh, <rire> par rapport au Roi Lion 2. Oui. Ah. Comment Scar a rencontré. Euh... Ah, tu veux dire, ça serait intéressant qu'ils intègrent d'autres, ouais, par exemple, non Ouais, ça serait intéressant. Mais ben, okay. bah, je, serais, je suis. Disons que j'étais plus enjoué d'apprendre qu'il allait avoir un prix plutôt qu'ils allaient faire un Roi Lion 2 oui. en live action. Oui, non, mais aussi carrément. carrément. Après, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si c'est resté sous le sous les rumeurs. Je sais pas. Là, euh, dernièrement, on n'a rien vu là-dessus. Hein. Ouais, non, non, rien du tout. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qu'on comme... Mais je sais qui que... sortira euh... au cinéma ou, ou sur Disney Plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non Et puis combien de temps Dans combien de temps J'avais pas vu de date spécialement. Bah pour l'instant, aucun cinéma, euh, oui, voilà façon, ne, ouais, donc, on n'en entend pas parler. On, je pense que Raya et dernier dragon risquent de sortir pareil sur Disney+. Bah, plus, ouais, hein. ouais, ouais. Déjà que Soul a fait plus ou moins un petit flop. Je sais pas si c'est parce qu'il est sorti sur Disney+, ou parce qu'il n'était pas extraordinaire, comme j'en ai déjà parlé aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, mmh. ça serait dommage qu'un enfin, qu qu qu qu film aussi... Gros entre guillemets mmh, voilà, mmh. Sortent sur Disney Mais ouais toi du coup là maintenant Est-ce bah... que ça t'intéresse oui, après, à voir, moi je suis curieuse de tout, mais euh, bon voilà, qu'on qu qu qu n'abîme pas... Hein. Ouais, c'est surtout, en fait, le fait qu'il sorte le film ne te dérange pas, mais voilà. c'est l'image de Non, C'est vraiment, je veux pas qu'il qu touche, qu'il casse quoi que ce soit, le mythe Moufassa. <rire> non, Mufasa. non, mais je comprends, parce bah, que moi, voilà, forcément, vois, le... pour beaucoup de gens, euh, quand ils vont faire ce film, ça va aussi changer le passé du Moufassa du dessin animé. Bah oui Parce que souviens-toi les problèmes qu'on a eu dans notre vidéo de Scar, quand on a expliqué la jeunesse d'Oscar mmh. et qu'après la guerre du Roi Lion mmh. a modifié la jeunesse oui. d'Oscar et qu'on est venu nous engueuler comme il faut sur le zoom alors qu'on a dit bah non c'est juste qu'au final bah il a plusieurs euh, il y a plusieurs il peut y avoir plusieurs origines à une histoire parce que ça reste une histoire mmh. et là Mufasa euh, c'est vrai que j'ai peur que beaucoup de gens après disent ah mais c'est normal que Mufasa était comme ça c'est parce que dans ce film là on a expliqué oh, euh, voilà c'est. Ouais non non ouais bon après euh... Mais après j'en vois plus d'intérêt. Tu vois, j'ai de plus en plus de mal à... <rire> avec les nouveaux. Avec ouais. les nouveaux, parce que je me dis que qu'il voilà, n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de... On, on prend des trucs vieux et on, fait, on, on, on crée une nouvelle histoire à partir de ça. Non, ils n'arrivent plus à innover des trucs nouveaux. Du coup, euh, c'est ça, bah, ouais, ça, ça. ça qui me déçoit un peu. Après, bon, ce sera peut-être peut très bien si ça se fait, mais... voilà Ouais, ouais, ouais. ouais Mais moi, oui, je comprends tout à fait ton avis. Moi, j'ai le même truc que toi, il faut pas qu'il touche à Moufassa, mais je sais que ça m'intéressera plus que le premier où ils ont modifié 2-3 petits ah bah trucs oui. où ils ont changé les voix de certains acteurs comme on en a parlé alors voilà. c'est ridicule parce voilà. qu'ils ont gardé gens Reynaud pour nous fasse ça et ils ont pris un petit jeune sexy pour faire la voix de Simba pour attirer les pucelles dans le cinéma... non mais il faut dire ce qui est c'est pour attirer les fans Ryan Benzetti euh, je crois qui, je sais plus. qui est un des, des, des ados enfin maintenant il doit un, être adulte un, un ado du, du, du, du moment ouais voilà c'est ça mais il est très très... Est, et puis c'est peut-être un bon acteur je ne le connais pas et puis il est très mignon ça il faut pas le nier mais euh, je veux dire, Emmanuel Curti, il est encore vivant, il a une voix qui, euh, qui fait très fait très fait Simba. Ça. Non, mais c'est vrai. Mais, mais oui. Alors, encore, ils auraient pas pris Jean Reno, j'aurais dit bon, ils veulent tout refaire. Mais là, voilà. Bon, ouais, on revient, sur, Renaud, le on revient avant, sur le même débat qu'avant. Mais oui, mais... t'as raison dans le sens où c'est mieux qu'ils fassent un préquel que ils, ils, fassent, ils nous fassent le deux. Voilà, exactement. Et euh... là, y a vraiment aucun intérêt. Mais voilà c'est pour ça euh, Voilà pour cette petite mmh. vidéo mmh. C'était surtout important pour nous de vous en parler Depuis un petit moment On a réussi comme vous pouvez le voir à se retrouver Mes horaires au travail ont un peu changé Du coup je ne travaille pas le dimanche en ce moment C'était le seul jour où princesse pouvait venir Donc c'est bien, bien tombé pour faire cette petite vidéo Et on va essayer de trichoter Pour, pour vous en sortir quelques unes dans les prochains mois Oui oui <rire> on vous oublie pas Donc voilà dites nous <rire> votre avis à vous Sur ce que vous pensez de, de, de ce de prix. Quoi de... Qu'est Qu ce qui pourrait se passer et, et, si vous avez, et, voilà, est -ce et si vous avez des news par rapport à ça, ou s'il y a une date de sortie, si vous avez vu des images, on ne sait pas. Parce que quoi. nous, vraiment, avant, on était à l'affût de tout. Maintenant, on laisse faire. Ouais. Et... On attend que ça vienne à nous. Voilà, non, non, mais c'est vrai, parce que quand on cherche, on tombe sur des gens qui vont loin dans certaines théories qui sont bêtes, etc. Donc là, au moins, voilà. C'était une rumeur. Peut-être que cette vidéo euh, n'aboutira à rien, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de, de film sur Mufasa Mais est-ce que c'est étonnant, en sachant que je crois vraiment que le film a vraiment eu beaucoup de succès hein. Donc c'est pour ah, ça ouais. que. Ouais, ouais, ouais. Donc. Euh... <rire> ouais, bon. ouais bon. Allez, dites-nous tout en commentaire. On se retrouve bientôt. Salut!